Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est Alex de Be Wild and Free. La semaine dernière, c'est Fauve qui a fait la partie 1 de 2 des 10 erreurs les plus communes. Donc, elle a fait 5 erreurs. Je vais faire euh, la suivante. Aujourd'hui, on va voir les 5 prochaines. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour être au, au courant des dernières nouveautés. Donc, euh, on y va!

Puisque Ford elle a déjà fait la partie 1 de 2, euh, je vais, je vais t'encourager fortement à aller la, la voir, même la revoir, que tu sois débutant ou même avancé, parce que même étant avancé, on fait constamment des erreurs et souvent ça peut être des erreurs de base. Sans plus attendre, l'erreur numéro 6, c'est que vous n'utilisez pas

ou simplement pas assez Amazon pay -per click, Amazon pay -per click, Amazon PPC, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un système publicitaire interne qui est géré entièrement par Amazon. Donc, tu fais de la publicité pour tes listings, pour tes produits, pour qu'ils puissent être propulsés en avant de tout le monde. C'est certain qu'il y a un coût qui est associé à ça, qui dit publicité, dit coût. Euh, cependant, de payer ce petit coût, bien, ça te garantit que ton produit va être placé devant

plus d'acheteurs. C'est ça l'avantage. Aussi, ce que ça peut signifier, c'est qu'il y a plus d'opportunités de vente. Euh, Apple l'ont déjà dit, plus un produit est vu, plus rapidement il sera vendu. Aussi, si tu crées un listing sponsorisé, ça veut dire qu'il y a une publicité rattachée à ça, et que tu obtiens une vente, tu indiques à l'algorithme d'Amazon que ton produit, c'est un produit que les gens, ils veulent acheter. Amazon...

En fait, l'algorithme d'Amazon va commencer à t'aimer de plus en plus. Il va commencer à te donner des points par rapport à ça. Parce que oui, on a un indice de performance que les gens euh, ne savent pas nécessairement. C'est un peu dans le même principe qu'une cote de crédit. Ce que ça va faire, c'est que ça va aider le classement organique de ton produit. Mais si les coups click te préoccupent, tu peux utiliser un outil tel que les principales Jungle Scout, Viral Launch ou Helium 10. Euh, si on prend Jungle Scout, ils ont Sales Analytics

pour suivre tes dépenses à Pixelclick. De plus, tu peux générer aussi des rapports publicitaires pour ton produit. Un petit truc que je peux vous donner, c'est que je doublerai également la mise sur les mots clés qui se convertissent bien, puis je réduirai ceux qui sont coûteux qui servent absolument à rien. L'erreur numéro 7, tu n'as pas de plan d'action

pour obtenir les reviews de départ ou des reviews de continuité, comme on appelle. Les reviews bien, sont essentiels à ton succès sur Amazon. Une étude récente a même apporté que 92% des acheteurs qui achètent sur Internet, je ne parle pas nécessairement d'Amazon, mais qui avaient lu un review positif, ils faisaient un achat, 92%.

Donc, vois-tu l'importance d'avoir des bons reviews de départ? Quand tu lances un produit, tu souhaites obtenir des reviews positifs sur tes produits aussi rapidement que possible, dans la légalité et ne va jamais contre les Amazon TOS. Par conséquent, euh, tu dois avoir un plan de review en place.

Tu dois également t'assurer que ton plan respecte les Amazon TOS. Amazon TOS, qu'est-ce que c'est? C'est term of Services. C'est les règlements internes d'Amazon. Si tu utilises des pratiques qui sont contraires aux Amazon TOS, c'est-à-dire à, à l'éthique d'Amazon, ça peut finir te coûter cher, bien plus cher que tu penses, même voir une suspension de ton compte et, dans le cas le plus pire, une fermeture complète. L'erreur numéro 8 que vous faites,

vous utilisez des données de vente inexactes, puis Amazon ne dévoile aucunement ces données de vente. Si tu veux euh, lancer un produit, tu dois en faire l'analyse. Si c'était le cas qu'Amazon donnerait toutes ces données, bien, à ce moment-là, il n'y aurait euh, pas de compétition puis tout le monde créerait les mêmes produits. Par conséquent, les vendeurs Amazon FBA, ils vont s'appuyer sur des outils d'estimation des, de vente

comme Jungle Scout, Viral Launch et Alien 10, pour ne nommer que les principales. Ce que ça fait, c'est que ça permet de prédire la demande des produits. Cependant, si tu utilises des estimations de vente trop éloignées, ou tu fais mal ta recherche, ou tu interprètes mal les données, ça peut entraîner une perte de capital ou de bénéfices. Puis tu sais, si tu ne sais pas comment bien faire, c'est clair qu'une analyse va faire absolument toute la différence. C'est ce qu'on enseigne dans la formation. Il y a plusieurs façons de lire les chiffres. Tu vois,

euh, on a des dizaines et des dizaines d'étudiants, et on a des dizaines et des dizaines de personnes qui nous, de, qui nous demandent par semaine d'analyser leurs produits. On a fait excessivement de recherches, on a passé des heures, des nuits blanches en enfer. Donc, c'est pour ça qu'on se considère un expert. C'est pas du jour au lendemain qu'on est devenu euh, où est ce qu'on est. Une autre question qui revient assez souvent. Alex, fauve, qu'est-ce que j'utilise? Jungle Scout, Viral Launch ou Ilium 10?

Vois-tu, en ce moment, on utilise Helium 10 et Jungle Scout. Viral Launch, on l'a déjà utilisé pour faire des lancements de produits par le passé. Récemment, Jungle Scout, qui ont publié un tableau où ce qu'ils mentionnaient, avoir effectué une expérience de données avec des vendeurs, utilisant les, des produits réels pour voir à quel point leur estimation était proche de celle des concurrents. C'est-à-dire qu'il euh, y a une liste...

Amazon Scout, euh, Viral Lunch et William Ten, ils se sont comparés. Les résultats ont été très concluants. Jungle Scout est sorti premier en tête de position avec 84%, euh, 84, excuse, 84 euh, de chiffres réels. Le deuxième était suivi par Elium 10 à 78, donc on n'est pas très très loin. Viral Lunch était sous la barre des 70. L'erreur numéro 9, vous prenez des raccourcis. Il n'y a pas très longtemps, c'est une histoire vraie ce que je te raconte,

il y a un étudiant qui a voulu aller trop vite pour son lancement de produit. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé au bout de la ligne? Il n'a pas suivi les étapes cruciales afin de faire une bonne mise en marché. Il avait trouvé un produit super bon, extraordinaire même, euh, qui faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes. Mais, c'est ce que je vais te raconter, il y avait anguille sur Ce qu'il avait oublié, c'est que dans son produit, ça nécessitait une certaine certification. Pourquoi? Parce que celui-ci avait des batteries dans son produit.

Bien évidemment, euh, il a quand même décidé de passer sa commande chez son fournisseur sans demander si ce fournisseur possédait les certifications. Malheureusement, cet étudiant-là, il voyait seulement le profit qu'il pouvait faire avec son produit. Il a voulu aller trop vite. Alors, quand le produit est arrivé aux douanes, bien, ça l'a coincé. Euh, il y a eu une inspection Ces ses cartons n'ont même pas pu être dédouanés. Résultat!

ces produits-là, à la fin, il a décidé de les, de les envoyer à la poubelle. Ça valait même pas la peine parce que d'obtenir les certifications, ça représentait un trop gros coût par rapport à ce type de produit-là. Puis euh, On ne parle pas, euh, pas d'un jouet pour enfants. C'est un produit un petit peu plus évolué puis que les batteries font partie intégrante euh, au lithium. Ce ne pas des batteries euh, interchangeables. Bref, c'est juste un exemple de type de raccourci. Ça peut arriver à nos étudiants. Ça aurait pu nous arriver à nous. Euh, des fois, on agit comme ça en

tant qu'être humain, on veut aller trop vite. D'autres raccourcis, bien, ça inclut l'échec de la marque, euh, de, leur produit correct, de lancer leur produit correctement, une mauvaise optimisation des listings, une recherche précipitée des produits, un échec de la vérification des fournisseurs, et plus encore, en gros, tout ce que j'ai mentionné euh, dans cette, euh, dans cette euh, vidéo, c'est que chaque jour, chaque semaine, je reçois sans cesse des demandes. Amazon FBA, c'est à la fois un système d'enregistrement rapide,

puis d'un autre côté, ça ne l'est pas parce que tu es dans le private label. Ce que tu veux, c'est une marque viable pour que éventuellement tu fasses de moins en moins de publicité puis que le monde ils en font pour toi parce qu'ils reconnaissent la valeur ajoutée de ton produit. Ils sont prêts à payer un peu plus cher que ton compétiteur parce qu'ils savent que telle, telle marque, dans telle, telle catégorie, ça vaut, ça vaut son pesant d'or. Il y a une qualité qui est rattachée à ça. C'est une entreprise, un investissement. Tu veux bâtir ta marque

on ne cesse pas de le dire, c'est du private label, on n'est pas dans le retail ou le online arbitrage. Je ne possède pas la formule magique pour que tu puisses te lancer ou que tu puisses vraiment réussir. Ce qu'on a créé, c'est une méthodologie de travail que nous-mêmes on utilise et que toi, tu as besoin pour réussir. Donc, plus tu prends de raccourcis, mais plus le pari que tu fais avec toi-même euh, et le risque de ton investissement est important.

La dernière erreur la plus commune, soit la numéro 10, c'est la mauvaise optimisation des fameux listings. Si tu prends comme exemple que tu rentres dans un magasin et que l'endroit est en désordre, ou que tu as du mal à trouver ce que tu cherches, euh, il est peu probable que tu l'achètes, n'est-ce pas? Il en va de même pour les listings de produits Amazon. Beaucoup de nouveaux vendeurs ne reconnaissent pas que leur listing de produits est comme une vitrine publicitaire

pour leur propre produit tout en un. C'est important d'avoir, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, l'optimisation des images, euh, le titre, est-ce que ça décrit bien? Souvent, on va reprendre des étudiants puis ils se demandent pourquoi que ça ne fonctionne pas. C'est simplement de changer la photo, de la mettre un peu plus en valeur, ou de changer le titre ou les bullet points. Il s'agit souvent rien que de ça, c'est de petits ajustements euh, très minimes. Pour cette raison, tu dois t'assurer que ton listing est aussi

que possible. De notre côté, on a un employé qui, semaine après semaine, les retravaille constamment. Pourquoi? On veut s'assurer d'être numéro un ou sur la page numéro un. Le but des nouveaux vendeurs Amazon, c'est de nous déclasser. Donc, nous, ce qu'on doit faire, si on se laisse aller, c'est clair qu'on va perdre du ranking, qu'on va se retrouver dans les dernières pages. Ça va nous coûter plus cher remonter la pente. Ce qu'on veut, c'est toujours rester au top. Si nécessairement, tu n'es pas en mesure d'engager quelqu'un pour le faire.

Fiverr reste une excellente source, il y a des excellents professionnels qui sont très habitués avec Amazon Upwork aussi en est un autre. Sur ce, j'espère que la deuxième partie a pu t'aider ou va t'aider. Euh, si tu penses qu'on a oublié un point, fais-nous en part. Si tu vois qu'il y a une des erreurs que toi tu as commises et que tu n'es pas en mesure de la régler, écoute, je suis prêt à le faire, on va te donner ce conseil-là gratuitement. Viens nous écrire en privé et je te garantis qu'on trouve la solution pour toi. Donc Sur ce, bien, je te dis à bientôt. Ciao tout le monde!